Et son nom soit loué. Et je voudrais remercier Monsieur le maire, le député maire de Buio, qui m'a accueilli à quelques kilomètres de Buio, à l'entrée de sa ville. C'est une autorité. Quand on vient, c'est nous qui allons dans le bureau de l'autorité saluer l'autorité. Mais voici l'autorité qui, toute humilité but, vient à l'entrée de la ville pour m'accueillir. Je ne suis pas de son parti politique. Il n'est pas non plus du mien. Mais il vient de montrer aujourd'hui que nous avons quelque chose en commun, qui est la Côte d'Ivoire. Je voudrais le saluer. Et je voudrais qu'on accrète beaucoup plus que ça. Je le salue avec tous ses actions, tous ses conseillers qui étaient alignés et que je salue. C'est un honneur qui me marque. Je m'en souviendrai où vous Amen. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci pour tout. C'est la même chose quand j'ai été à Daokoro il y a quelques semaines. Le reçu par le président Betty. Il m'a reçu avec tous les honneurs. Je voudrais le saluer. Et je ne suis pas étonné. Voilà. Merci. Il faut l'applaudir encore. Je voudrais saluer les femmes de Bio. Je salue les femmes de Bio. Parce qu'elles sont particulièrement mobilisées. Et quand une femme est dans ton affaire... Ton affaire va très très loin. Merci beaucoup. Merci aux femmes. Et je voudrais saluer les jeunes de Bio, la jeunesse de Bio. Je voudrais vous saluer. Je salue la jeunesse de Bio. Je vous salue. Vous tous. Autant que vous êtes. Je salue les camarades du comité d'organisation avec à la tête le sort où l'a le camarade de Kojap qui tout à l'heure a prononcé des mots qui m'ont touché il dit que s'il mourait sans m'avoir vu revenir en Côte d'Ivoire son âme n'aurait pas été en paix Dieu a voulu que je te trouve en vie et que toi-même ton physique soit en paix et que tu vis cette Malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance de vivre cet événement -là. Et ils sont nombreux. Et elles sont nombreuses. Beaucoup sont morts par maladie. C'est naturel. D'autres sont partis brutalement du fait de conflits électoraux. Et c'est pourquoi moi je suis venu. Pour ne plus que dans, dans ce pays. pays, un seul Ivoirien, un seul fils de la Côte d'Ivoire, meurt pour la politique. C'est pourquoi je suis Ça plaît à des gens, ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais c'est ce que j'ai décidé. Et vous savez que, que je décide là ce que j'ai décidé, c'est ce que j'ai fais. Voilà. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons vécu, nous avons été secoués, nous avons été traumatisés, nous avons été engueillés à un conflit dans ce pays, un conflit politique, où des voisins qui y aient mangé ensemble, qui y aient joué ensemble, du coup, se poursuivent pour se pour tuer les uns les autres. On a vécu ça ici en 2011 on a pensé que c'était fini Neuf ans après en 2020 on a vécu encore en pire ce même conflit moi je suis venu vous dire Yako, vous tous ici tout le monde ne devient pas président tout le monde non plus ne devient pas ministre tout le monde ne devient pas député mais ceux qui ont accès à ces fonctions supérieures, à ces hautes fonctions, ont le devoir de faire en sorte que les populations qui font, qui deviennent présidents, qui deviennent ministres, puissent vivre en paix et dans la tranquillité. C'est notre devoir. En tout cas, moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans des villages. Des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leurs enfants au dos et fuyaient pour aller dormir dans la brousse. Pour protéger leur vie. On a vécu ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens dire Oui, oh, on attend le match de tout. Vous allez jouer votre match à Haïti. Et puis contre qui Et puis pour prendre qu'un trophée. Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de match à Haïti. en, en quoi de Il y aura des élections, certes, mais il n'y aura pas de match à Haïti. ici. Je suis d'abord venu vous dire, Yako, pour ce que vous avez vécu, vous avez souffert nous on était sept en prison, mais vous, votre prison, c'était assez ouvert. Et Yako. Je me suis déplacé pour ça. Ensuite, parler de ce fameux match retour, vous dites, un match retour, quand tu veux le jouer, c'est passé au premier match. Tu as perdu. Donc tu veux te rattraper. Mais le match retour, tu peux gagner. Ça fait 1-1. 1-1 ne donne pas coup à quelqu'un. Donc il y a prolongation. Mais, prolongation, là. vous pouvez se maintenir encore. Donc si vous avez fait maintenir la prolongation, personne ne pas la coupe. Donc il y a pénalty-pénalty. On oh, s'en va seulement. Hein. Malheureusement, Chers camarades de Bio, à chaque étape, il y a des morts. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Il y a des femmes qui deviennent veuves. C'est pourquoi il faut refuser ce matériau. Ça ne nous apportera rien. C'est ce que je suis venu vous dire. Moi je sors de prison 11 ans, 9 mois après Je suis venu Je suis allé, je suis venu On a parlé de la CPI Tout le monde avait peur de la CPI La CPI a condamné des gens Charles Théo a été condamné à 50 ans après, Après le Congolais avec qui j'étais, on dit qu'on en a à 30 ans, 25 ans. Mon tour est arrivé, mais ce n'est pas tous les comprimés en aval. Ah. Ce n'est pas tous les comprimés en aval. Il y a des petits comprimés comme ça, qui ne peuvent pas avaler. On appelle ça comment On appelle ça comment On appelle ça comment Je suis la nusagine de la pays. Je suis Parce que c'est en votre nom que je suis allé là-bas. Vous tous, c'est en votre nom que je suis allé là-bas. pas voler un œuf au carrefour d'Abobo. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Donc on va leur rappeler ça. Parce que nos oreilles sont pleines dans ce pays Je n'ai pas volé un œuf. Et puis on m'a envoyé à ce pays. Parce que j'ai défendu la Côte d'Ivoire avec vous. Et on m'a amené à ce pays. Je ne le dis pas par orgueil, monsieur le maire. Mais je pense qu'un homme doit être droit. Un homme vrai. Un homme vrai doit aussi être vrai. On ne dit pas des choses la journée et puis la nuit, on va faire le contraire. Moi, je ne mange pas de ce pain. Quand tu veux pas, quand tu as dit non, c'est non. Quand tu as dit oui, c'est oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, on t'attrape, on t'amène à la cour pénale internationale. Tu trembles pas. Tu ne trembles pas. Tu dis ce que tu as dit. Et j'ai dit au juge de ce pays, vous là, on m'a dit que quand on vient ici, on ne répare jamais. Mais je vous informe qu'en je vais repartir. Ce moment-ci, le que dit dans ce pays qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et moi, j'ajoute qu'un homme, quand il marche, il doit pas laisser des taches. Parce qu'il y a la trace, et puis il y a la tache. Je savais que quand je marchais ici, dans ce pays, je n'avais pas laissé des taches. Donc, les juges me regardaient et je les regardais. Le procureur de la CPI me fixait et je le fixais. Je lui ai dit que je reviens de la Côte d'Ivoire et je repartirai en Côte d'Ivoire. Je suis venu. Je vais dire. de là n'a jamais été ministre j'ai attendu ça aussi oh non je vais vous dire la chose moi qui suis assis ici je n'ai rien à faire avec les titres écoutez moi très bien je n'ai rien à faire avec les titres le jour où tu meurs tes titres vont s'envoler tu veux perdre un titre de président. Oui. Tu peux perdre un titre de ministre. Oui. Mais il y a quelque chose auquel je t'attache. C'est le nom que papa m'a donné. Je n'ai pas perdu le nom Bleu boudé et je ne veux pas le salir. Parce que c'est ce que je vais donner à mes enfants. C'est ce que je vais laisser à mes enfants. Et c'est ce que je vais laisser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je marche trop. Yeah! J'ai dit que quelle que soit la colère d'un fils de la Côte d'Ivoire, il n'a pas le droit de prendre les armes contre ce pays. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dit demain. Dis-moi très bien. J'ai dit, on ne prend pas d'armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas bon hier, ce n'est pas bon aujourd'hui, ce n'est pas bon demain. je l'ai dit, on a pensé que c'est le président Gbagbo qui m'envoyait. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans l'opposition. Le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Je dis encore aujourd'hui, celui qui prend les armes contre le pouvoir de Ouattara, je vais lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Bien que je ne suis pas du pouvoir de Ouattara. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de mon pays il s'agit de notre pays la Côte d'Ivoire je suis un homme de principe alors tu n'es pas contre les armes parce que tu es au pouvoir quand toi tu es au pouvoir là, on ne prend pas les armes contre toi quand tu es dans l'opposition tu te promènes à les gens, sur les armes pourquoi pourquoi tu vas te renier un homme ne se renie pas un homme marche droit. Demandez à mes amis qui m'ont approché en 2020. Je le mets. J'étais à la haie. Donc j'étais en prison. J'étais à la haie. Et il y a eu la prison. On dit Oh, on ne connaît pas le gouvernement. Mes amis m'ont approché, Il a dit Je ne rentre pas dans l'économie comme ça. On dit Mais pas tâche, ça s'est mis à la prison. Il a dit Alors, il n'a pas mis mon esprit en prison. Il n'a pas mis mes principes en prison. Il n'a pas mis mes valeurs en prison. Je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes et qu'on viole la loi. C'est ça qui me fait. Et c'est comme ça que je suis. Laissez-moi comme ça. Mais, ce que je veux, c'est que l'adversaire arrive sur un plateau de télévision. Devant tous les Ivoiriens. Argument contre argument. Je vais le battre. Je vais lui montrer les limites de son action. Mais pour que tout ça soit, on a besoin d'un pays abusé. On a besoin d'un pays calme. Oufo Bonny a dirigé ce pays. Il est parti. Ari Gorapedi a dirigé ce pays. Il est parti. Guérin-Goropé a dirigé. Il est parti. Le Président Gabon a dirigé. Il est parti. Aujourd'hui, c'est la salle de Un jour, il va partir. Mais la Côte d'Ivoire, elle pleure. Ça. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Que nos conflits politiques ne vous divisent pas. Ça. Alors, temps, voilà, c'est nous qui vous le groupe voici regroupés ici, chrétiens, musulmans, on les amis tous. J'ai traversé toute la Côte d'Ivoire. J'ai vu des musulmans m'acclamer. Donc, je veux vous dire, on a le devoir d'être unis. Et le jour où il y a une élection, chacun vient, il vote son candidat, il est pas à la C'est ce que je veux vous dire. Et en même temps, j'ai pu un chef de Côte d'Ivoire et je l'affirme. Je fais la politique. Parce qu'un jour, je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Puis, tout le je à tous les jeunes ici. J'ai dit, un jour, je vais être président de la République de Côte Quand je le dis, il y en a qui disent, le petit là, il est trop pressé. Il ouais, faut tardir, là, trop, faut d'accord. On a plus petit. Parce qu'il y en a qui sont restés en 2010 dans la tête. Le petit avec le chapeau noir, là, qui parlait en 2000, là, moi-même, je le cherche, je ne le trouve pas. Parce qu'il est resté à la haie. Et c'est un grand responsable politique qui est là aujourd'hui. C'est fini. Bleu le petit, il chapeau noir. Moi-même, je le cherche, je ne le trouve pas. Parce que les choses évoluent. Les mentalités évoluent. Tout évolue. Fauconi s'est battu pour sa génération. Et il était le leader de sa génération. Le président Bagot s'est battu pour sa génération et il était le leader de sa génération. Alors pourquoi vous voulez que nous, des gens mènent un combat à notre place pour notre génération Pourquoi Et à quel moment on va donner nos forces à notre pays Tous les grands observateurs de ce monde disent que l'Afrique a un atout, c'est sa jeunesse. Vous voulez que nous, on attend 65 ans avant de diriger nos pays. Ce n'est pas sérieux. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus réfléchir. Tu dois suivre bêtement. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je ne pas avec moi. Moi, je ne marche pas comme ça. Quand le pasteur dit alléluia, on dit Amen. Là-bas, il là, n'y a pas de débat. En politique, il y a le débat. Tu veux marcher avec moi, tu dois m'expliquer. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble Comment on le fait Pourquoi on le fait Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a connu un conflit. Et que je ne veux plus que ce conflit-là se reproduise en Côte d'Ivoire. Et je me suis mis en mission moi-même pour venir parler à nos mamans, pour venir parler à mes frères. Parce que ce pays a été traumatisé. Voilà des élèves qui sont là, des jeunes qui sont là. Ils ont le diplôme, on n'a pas de travail. Je suis quitté à Yabayo pour venir à Puyo. C'est la première fois dans ma vie que je vois une moto qui dépasse voiture. Voyez, je n'ai jamais vu ça. On est dans une voiture, on roule tous. Moto nous dépasse. Ça, en toi, c'est bon. Après moto, je le rien de passer. Après moto, je n'ai rien de passer. Je lui moi, de passer. Je lui ai demandé à ça aéré. Il dit ça est, tu es sûr que tu vas tromper de route et que ça a bio, on va et dit, dans paix, on s'en va à bio comme ça. Mais bio a un barrage construit et qui a été livré en 1980. Bio qui coquille à la Côte d'Ivoire. Plus de 30% de l'électricité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique vient de Brio. Il n'y a pas eu à Brio. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est -ce pas normal. Et moi, je comprends pas. J'ai demandé à Oupé Mais qu'est-ce que Brio a fait de mal pour mériter cette punition-là? Bio donne électricité, c'est mauvais. Tous les poissons à Fatigera ici. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Donc le problème de la route de bio ce n'est plus vous seul votre problème. Moi-même, je me mets dedans aussi. Alors c'est pas facile. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Et je dénonce ça. C'est n'est pas normal. Un département qui nourrit la Côte d'Ivoire en électricité. En poisson. Et c'est à partir de ce lac-là et à partir de ce fleuve-là. Que tout part. Mais bio a fait quoi on vous de l'électricité à saint mauvais voilà le vrai problème voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire et c'est de ça que moi je veux comprendre je suis allé, je suis revenu j'ai fait 11 ans, 9 mois en prison faut compter tu vas voir Quand même. On dit une année fait 365 jours. faut multiplier 365 par 11 et puis après par 9. Toi-même, ta là c'est gâté Tellement, c'est beaucoup. Mais je suis revenu. Et quand je viens, c'est l'expérience que je vais partager avec vous. Parce que moi, j'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'étais seul dans ma cellule. J'ai réfléchi. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai aussi pensé à ce moment-là. Je savais qu'un jour, allait arriver où on allait se retrouver. Mais le c'est quand on se retrouve, on fait quoi ensemble Moi, je ne peux pas demander à des bétés d'aller tuer les doulas. Moi, je ne peux pas demander à des doulas d'aller tuer des bétés. L'extérieur de la force, là, on a fait ça, nous tous on connaît le résultat. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'on n'a pas le résultat. Celui qui vient encore ici, qui se tape la poitrine, si vous le suivez, je ne sais pas de quoi je vais vous qualifie. Hein? mais ne faites pas ça. Faisons les choses autrement. Faisons les choses autrement. Réfléchissons d'abord. Moi je suis venu depuis j'observe et j'entends aussi des gens. Oh il est venu depuis là, il dit rien. Il ne faut pas dire je ne dis rien. Je ne dis pas ce que toi, toi, tu veux. Il ne faut pas dire que je ne dis rien. Et là tu dis, oui, il n'est pas clair. On ne sait pas où il va. Aïe. Mais comment toi tu ne sais pas où moi je vais? Quelqu'un veut dire, quelqu'un dit un jour, je vais devenir président. Quand tu dis, tu sais pas où il va. Je ne vais peut-être pas à ton rythme, mais je vais à mon rythme. Je dis que j'ai 51 ans, on ne m'envoie plus. Maintenant, c'est moi qui envoie les gens. J'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'ai réfléchi à tout, mais vous êtes loin de savoir à quoi j'ai réfléchi. Je suis venu beaucoup de cahiers comme ça. Tellement j'ai écrit. Mais j'écrivais sur la Côte d'Ivoire. Et ce que je fais, c'est ce que je veux faire avec les Ivoiriens. Mais je ne suis pas pressé. Ça, je voulais faire la précision. Je ne suis pas pressé. Pourquoi je ne suis pas pressé Parce que j'ai confiance en mes idées. Ceux qui prennent les raccourcis, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Je ne suis pas pressé. Parce que je suis convaincu d'une chose. On doit gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Et on n'a pas besoin de force pour ça. C'est idée contre idée. Et je suis venu pour ça. Mes amis avec qui j'ai fait l'université hier, eux et moi, on ne voit plus la Côte d'Ivoire de la même manière. Et moi, on ne voit plus la vie de la même manière. C'est eux qui font beaucoup de bruit là. Parce que moi, c'est vrai, je m'appelle Blé Goudé. Donc eux, ils me cherchent dans le blé. Or, ils oublient que le blé que je suis est passé par le four pour devenir du pain. Donc eux, ils, ils dépassent le pain que je suis devenu et ils cherchent le blé. Quand tu es passé par la case prison, 14 mois, à la DST, où ta cellule de prison est fermée 24 heures sur 24, pendant 14 mois tu connais pas la couleur du ciel, tu es couché là et tout se passe là, dans la tête tu dois avoir un moral fort, tu dois avoir un cœur fort, pour ne pas te renier. Je ne parle pas de commissariat des bureau. Et après la DST, on te prend, on t'amène à la cour pénale internationale. Devant des juges à qui on a dit, lui, c'est un criminel. Ils sont prêts à te condamner. Ton voisin s'en va à la cour. Quand il revient, il a très pleuré. Qu'est-ce qu'il s'est parlé, Nous, on l'a condamné à 50 ans. Un mois après, l'autre voisin s'en va. Il revient, pleurs. Il dit On l'a condamné à 30 ans. Après, un autre voisin s'en va. Lui, il est Ougandais. Il est revenu, il dit On l'a condamné à 25 ans. On dit Mon papa, Gabo, ça va tout maintenant. C'est là qu'on voit le vrai leader. C'est là qu'on voit l'homme. C'est là qu'on voit l'homme. Blanc-Goudet, tu connais Gabo Il dit Oui, je le connais. Je ne peux pas me réunir. C'est mon chef. Et ce n'est pas un criminel. Et il ne m'a jamais envoyé. Mais le dossier que vous avez là, ouvrez ça, on va parler de ça. Je ne me suis pas réunir. Moi, je ne suis pas un brave après la guerre. Mais quand la guerre est finie, il y a beaucoup de braves. Mais c'est là qu'on voit l'homme, dans l'épreuve qu'on voit l'homme, dans la difficulté qu'on voit l'homme, dans la douleur qu'on voit la valeur de l'homme. Je suis parti en votre nom. Je vous ai représenté dignement. Je suis devenu dignement. Maintenant, je suis venu. Je dis, que je ne suis pas dans les querelles inutiles. C'est une décision que j'ai prise et que je vais faire partager avec tous les Ivoiriens. Je ne suis pas dans les querelles, il dit. Je la suis. Et je ne répondrai à personne. Je le répète encore. Que les oreilles attendent Je ne répondrai à personne. Je ne rentre dans aucune querelle et je ne répondrai à personne. Je vois la Côte d'Ivoire autrement et je ne me prépare pour demain avec ma et je ne veux plus qu'on nous entende dans des bruits inutiles. j'ai peur pour la Côte d'Ivoire j'ai peur parce que je vois les mêmes signes de 2011 qui arrivent encore je vois les mêmes acteurs de 2011 le vrai fou ce n'est pas celui qui m'aille dans la poubelle. Le vrai fou, c'est celui qui fait la même erreur et il attend d'autres résultats. Je vois les mêmes signes. C'est pourquoi je vais vers les gardiens de la tradition. Interpellez-nous dès maintenant. Donc moi, j'anticipe dès maintenant. Pour parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour dire attention, je vois les mêmes signes. La vague d'eau qui vient perturber, qui perturber la, vie la vie sur la rive se forme loin à mer. Écoutez-moi très bien. La vague d'eau qui vient perturber la, la vie, sur la, vie rive, sur la rive, qui vient perturber, qui perturber la vie sur la plage, se forme loin à mer. C'est pourquoi le leader doit voir loin, doit anticiper. Nous, Nous sommes en 2023. 2023. Et je vous dis, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire pour 2025. Et je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'éviter qu'on passe encore par nous pour en donner notre pays. Tous les autres débats peuvent avoir lieu. Les gens se rendent compte, ils peuvent en parler. Parce que demain, moi je vais gouverner ce pays. Mais je ne veux pas gouverner un pays divisé. Je ne veux pas gouverner un pays permanemment en conflit. Parce que aucun investisseur ne va vouloir investir dans un pays qui est en conflit. Comment les jeunes vont avoir du travail Ce n'est pas dans le débat, ce n'est pas dans le conflit, ce n'est pas dans les, les, les bagarre C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai trouvé là un jeune, un monsieur, député maire de BIO, pdc Moi Charles Bleu Boudet, Kogem. Voilà la Côte d'Ivoire, telle que je la rêve. Et on parle de notre pays. Je suis venu vous parler de ça. Toutes ces mamans qui sont contentes de me voir, et que je suis aussi content de voir, toutes ces jeunes femmes qui sont contentes de me voir, et que je suis aussi content de, voir. Suis aussi content de voir, tous ces jeunes qui sont là, qui ont prié pour que ce jour arrive, parce qu'ils espèrent quelque chose Ils espèrent que la Côte d'Ivoire change Ils espèrent que Charles de vous prenne un jour la tête Pour pouvoir changer ce pays donc, mes beaux Je suis donc venu vous parler des rassemblements. Je suis venu vous parler d'unité Et je suis venu vous dire que je n'ai rentré dans aucune querelle Parce que je sais ce que c'est pourquoi j'ai pris la route là La route que vous connaissez là. Moi je n'ai pas pris l'hélicoptère. J'ai pris la route là. Je suis venu ici. J'ai touché les réalités de la Côte d'Ivoire. Parce que je veux connaître la Côte d'Ivoire. Je veux connaître les réalités des Ivoiriens pour vivre comme eux. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous dis merci de m'avoir accueilli ici. Je vous dis merci d'avoir attendu ce moment-là. Et je vous rassure, du fond de ma cellule, je n'ai jamais perdu espoir qu'un jour, on allait se voir. Je savais que tôt ou tard, on allait se rencontrer. Vous avez prié Dieu, Dieu a écouté vos prières et nous voici aujourd'hui ensemble à ici. Dieu nous dit merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre Merci pour votre loyauté. Et moi, je vous fais une promesse. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas trahi la Côte d'Ivoire hier. Je ne l'ai pas trahi aujourd'hui. Je ne vais pas la trahir demain. Voilà. J'aime mon pays à ma manière. Et je sais que vous aussi, vous aimez ce pays. C'est qu'on aime, là, on protège. On ne détruit pas ce qu'on aime. Et je suis venu vous dire ça. J'étais à la Dans cette prison, un de vos fils est venu me trouver. Il m'a dit, Charles, je vais marcher à tes côtés. Dans cette prison où j'étais, où dès qu'on te en prison, tes amis t'abandonnent. Tes vrais amis, avec qui tu étais hier, yeah, ou ceux que tu croyais être tes vrais amis, dès qu'on te met en prison, c'est vrai, qu'ils vont commencer à avoir tes défauts. Oh, lui là, hier on lui a parlé, il ne nous a pas écouté. Oh, il a, on a rien eu avec lui. Tes amis. Il t'abandonne. Parce que la prison, c'est comme la mort. Mais c'est dans cette prison-là. Que un de vos fils a trouvé. Et il a dit Je vais marcher avec toi. J'ai dit Toi, tu veux marcher avec le Bouddhi Il y a prison dedans. Hein? Il dit que lui, il veut marcher avec Et depuis, il marche avec moi. Et il a fait le tour de la Nawa. Et il a cru en ce jour-là. Et il m'a soutenu pendant que j'étais en prison. Je voudrais que vous saluiez ou pour Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ta loyauté. Merci beaucoup d'y avoir cru. Et vous, vous ne devez jamais balancer à gauche, à droite. Marcher droit. Et je vous le répète encore. Même si tu as faim, même si tu n'as pas d'argent, il faut marcher droit. C'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre ses dents. Tu as faim, tu vends tes dents. On te donne l'argent. Tu vas aller au marché, payer toute la nourriture du monde. Quand tu as voulu la manger, tu es allé à vendu tes dents. Tu manges quoi? Donc, restez droit. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Je suis votre leader. J'ai été à la tête du combat patriotique. Je n'ai jamais trahi ce combat. C'est pourquoi on m'a amené en prison. Sinon, on était nombreux en exil au Ghana. Vous qui bavardent aujourd'hui On était ensemble au Ghana. Les collaborateurs, de président d'Ago, on était nombreux au Ghana. Il y en a on les a pris, on les a libérés. Et hey la CPI est arrivée, on regarde, bon, voilà les collaborateurs de Boulain-Gabot, lui, on les prend, oh, lui, on les dernière. de la Défense dit non, attrapez Bléboudé. Le classement a été fait. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Ce sont les adversaires de Gabot qui ont fait le classement. Ceux qui m'ont attrapé, et puis ils ont laissé les autres là. C'est eux qui ont dit que le meilleur élève de Baboura, c'est moi. C'est pas moi qui ai fait le classement. Quand tu ne déranges pas un système, le système ne te fait pas de mal. Il te laisse tranquille. Mais moi, on m'arrête au Ghana. On me met en prison à la BST. Après, on dit non, ici, c'est petit même. Allez, envoyez chez les Blancs. Je suis chez les Blancs. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Même celui qui est soutenu, tout le monde est rentré, sauf moi. Parce qu'on fait un 3 jours en Côte d'Ivoire. Moi, il a attendu 12 mois pour avoir un an. voyez Mais c'est eux qui ont fait le classement. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Maintenant, on peut te classer comme le meilleur. Mais est-ce que tu peux supporter ça Est-ce que tu peux assumer ça est-ce que tu peux assumer pendant 11 ans, 9 mois, ne pas voir tes enfants, ne pas voir ta famille, et que tu es en prison, ton père est mort, tes frères sont morts? Est-ce que tu peux supporter ça? pas possible. Je l'ai supporté. Je l'ai supporté pour vous. Je le supporté pour la Côte d'Ivoire. J'attends qu'on vienne nous confronter avec le contraire de ce que j'ai dit. Venez me confronter. Venez me confronter, parce que je sais que vos oreilles sont pleines, mais chaque débat a sa tribune, chaque débat a son moment, le moment des débats viendra bientôt, on va se parler. Pour le moment, je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour rassembler les Ivoiriens, pour les inviter à appeler, pour les inviter à ne plus tomber dans la même gérée. Le jour où le débat viendra, moi je suis prêt. Amenez le débat. Bien je suis venu à la boulot. Ce n'est pas le président de la qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président de Dieu non plus qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président de qui m'a envoyé. C'est Charles Bleu-Boudet qui de plate lui-même pour parler de la Côte d'Ivoire. Comme il l'a fait hier. quand ce pays brûlait, j'étais à la tête des jeunes, des femmes, des hommes, pour dire non aux armes. Aujourd'hui encore, je reprends au bâton pour dire non à la division, pour dire non au conflit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour poser les vrais problèmes de la Donc Je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Vous dire que nous allons marcher ensemble. Mais nous allons marcher ensemble autrement. Une élection, ce n'est pas la guerre. Ou dès qu'on dit, oh, il y a une élection dans une semaine, chacun commence à faire son petit bagage en même temps. Certains parlent vers le Ghana, d'autres parlent vers le Libéria. Il ne faut plus que ça, ça arrive. C'est pourquoi je suis venu. Élection Zuromor. Élection zéro blessé. Voilà la campagne que nous allons faire ensemble. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous ai trouvé debout. Depuis 14 heures, vous êtes là. Et vous m'avez attendu pour me voir, pour me toucher, pour voir est-ce que c'est vrai que le monsieur est vraiment venu. Oui, c'est moi, monsieur, je, je suis revenu. Je suis revenu pour la Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour notre pays. Et je vous le répète encore, je ne vais pas trahir ce pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.